Il a le test de vie. Euh... <rire> Il y a une bière. Moi, j'aime bien <rire> avoir la bouteille. Euh, euh, avec ses cartes, euh, euh, euh, la un soir, après une réunion par Beer Week ou au cœur d'une réunion, je ne sais pas, il y a Philippe qui me dit ah, J'ai un truc à te proposer. Philippe des 3-8. Et puis, euh, il me dit On a une super idée et une soirée Super 8. Donc, c'était le <rire> <rire> super 8 si on faisait ça. Donc, euh, donc voilà, l'idée euh, nous a fait marrer. Donc on voulait faire cette soirée de, de collaboration où on va échanger les serveurs, enfin nous-mêmes, on va aller bosser dans d'autres endroits. Pour avoir bossé ensemble sur la Paris Beer Week et se voir dans nos bars régulièrement, on a la même philosophie de travail. Euh, en plus, collaborer à une bière avec des brasseurs qu'on apprécie et qu'on sait en plus que ces brasseurs-là sont aussi dans cette philosophie de travail. Tu un truc à ajouter non. On a des brasseries qu'on aime bien à la base. On a souvent les bières de, de la brasserie Thiriay. Et quand il y a des bières Outland, on a tout, toujours les bières Outland. Ces deux brasseries qu on, qu on, qui ont d'ailleurs des styles assez différents. On re... À Brasserie on a vraiment une, un style de, de levure en particulier qui a un goût assez prononcé. Chez Yann, on a un style de bière très, améric... très oui. américain. Du coup, on, très on a essayé aujourd'hui, via cette collaboration de bars, faire une bière qui nous reflète. L'idée est là. C'est vraiment un échange de bars. C'est marrant. C'est avant tout pour rigoler avec des gens qu'on aime bien quand même. Hein. pas trop réfléchi euh, j'ai dit tout de suite oui euh, je dis tout de suite moi ça m'intéresse enfin euh, je j's, serais content qu'ils qu qu viennent ici euh, voilà parce que je connais les lieux et les personnes depuis quelques années c'est des gens que j'apprécie particulièrement et que ça me faisait plaisir quoi. en fait là c'est même pas trop réfléchi c'est même pas très sérieux parce que je ferais mieux de, de, de faire un peu mes bières pour le, la saison qui s'approche le mai juin mais voilà ouais j'étais vraiment partant dès le départ je trouve que l'idée d'échange aussi m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une bière, eux, ils ont toute une idée derrière, qui est assez originale, d'échanger leur bar. Donc ce sera l'occasion d'aller passer une bonne soirée à Paris, bien sûr. J'avais re rencontré Daniel, euh, alors, surtout à l'occasion de la Paris Beer Week. Les styles de bière que Daniel brasse, c'est quelque chose dont j'ai moins la connaissance euh, technique, donc ça, ça m'intéressait, un ensemble de choses. Bon, bah, voilà, enfin, C'était les parisiens des barques, quoi. donc euh, du coup euh, on s'est dit, bon, bah, autant prendre cette occasion pour tout faire en même temps. On fait la bière collaborative avec Daniel pour cette occasion-là. Euh, à la fois les 3-8 et les, le Supercoin avaient déjà quand même des idées. On a fait une soirée pour discuter un peu déjà même de qu'est-ce qu'on imaginait derrière sa bière. Moi, vraiment, j'avais envie de travailler avec les levures de Daniel parce que c'est vraiment l'élément euh, très marquant dans, dans ces bières. Et puis c'est des styles, euh, le style saison, c'est quelque chose dont j'avais absolument pas l'expérience jusqu'à présent en dégustation, si, mais en, pas, en, pas, en, pas en, en, en, en le faisant. Puis après, comme jusqu'à présent, nous notre très marquant, c'est quand même le houblon et justement ce qui est un peu américain. Du coup, on s'est dit, bon bah, faisons quelque chose qui mixe un peu les deux. Et dans la mesure où on se fait que ce croisement était, était pas quelque chose d'invraisemblable de, de, non plus à la base, on y avait... bah, ce sera vivable Bah, euh, c'est <rire> très bon.